Info-Risque, info -risque. Info -risque. le podcast. Le podcast. Bienvenue à tous, François au micro et bien heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast info Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des travailleurs isolés et d'alarme de chute avec l'application VigiApp de NeoVigi. NeoVigi qui propose une gamme de systèmes PTI Dati. C'est une société du groupe LPI basée à Toulouse qui est un acteur majeur de la radiocommunication depuis 40 ans. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Eldar Fatakov, ingénieur commercial et spécialisé dans le soft depuis plus de 15 ans. Eldar anime également le blog de Néovigie, pti.fr. Bonjour. Bonjour. Donc, concernant cette alarme de chute Vigiap, la première question, ce serait pourquoi cette alarme de chute est déterminante pour un PTI Alors, sachant que pour des néophytes, on va dire, le PTI est une protection travailleur isolé, bien entendu. Alors, cette alarme de chute est déterminante parce que tout employé peut être facilement exposé au risque de chute en raison de son environnement, de ses conditions de travail. Il y a aussi malheureusement le risque d'agression par un tiers. Un dispositif d'alerte, donc PTI, comme vous le disiez, permet donc de détecter cette chute et d'alerter pour obtenir de l'aide. Okay. L'objectif est d'avertir un tiers et oui. protection isolée parce qu'effectivement la personne ne peut déclencher une alarme. Voilà, déclencher une alarme mmh. et qui va déclencher donc une levée de doute soit en interne, soit par un centre de télésurveillance et en envoie des secours en cas de besoin. Donc, Sachant un... que qu'il y a quand même un petit rappel peut-être pour, pour oui. nos auditeurs que c'est une exigence également normative oui. qui oblige l'entreprise à fournir ce type d'équipement à toute personne travaillant de manière isolée. Absolument. Donc un PTI émet une alarme euh, de chute euh, également automatiquement dès qu'il constate une accélération ou un choc euh, inhabituel. C'est-à-dire que ce fonctionnement, donc, il est autonome, donc est indispensable aussi pour gérer les situations où les travailleurs sont dans l'incapacité d'alerter. Et c'est en fonction ensuite de la géolocalisation qui vont faciliter l'intervention des secours, des collègues ou des superviseurs sur place. Donc, l'alarme de chute donc, répond à la plupart des besoins des travailleurs isolés, quel que soit leur secteur, donc très souvent, effectivement, dans l'industrie, le BTP, le personnel médical, la logistique, les transports, maintenance, services, pour le préciser quand même, c'est une application qui intègre ses fonctionnalités dans un téléphone. Absolument, donc qui fonctionne sur tout type de smartphone, donc, minimum Android 8, minimum iPhone 6, qui renvoie déjà à des modèles de 2014. Et en principe, dans tout smartphone d'entreprise peut être effectivement éligible à, donc à recevoir cette application qui est VigiApp. En quoi oui. je dirais que cette application est particulièrement performante. Euh, parce que pour nous, une véritable alarme de chute exige un haut niveau de sécurité, notamment un algorithme performant pour détecter les chutes et justement éviter bah, les fausses alertes à la moindre inclinaison. Donc on peut très bien facilement faire une tâche allongée, on peut euh, se pencher, on peut euh, donc poser son téléphone à place sans qu'il y ait une fausse alarme. Donc, Chez une EVJ, donc on a mis plus de deux ans à mettre en place notre algorithme donc, elle a été, cet algorithme a été développé en partenariat donc avec un laboratoire de recherche spécialisé en intelligence artificielle. Alors, notre algorithme utilise l'accéléromètre du smartphone et de notre dati également pour détecter la chute, quelle que soit la, la position du dispositif. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en mesure de proposer une fonctionnalité de détection de chute et de choc donc ultra sophistiquée et nos utilisateurs apprécient de pouvoir régler aussi la sensibilité de leur PTI, donc sur, donc sur différents niveaux, donc il y a trois niveaux, donc bas, moyen, haut, qui vont être adaptés aussi à, à leur tâche et à l'exécution. Peut-être pourriez-vous aborder une, un cas client, parce qu'en mmh. en, en préparant cet entretien, vous m'avez parlé d'une application de maintenance, Mmh. Parce que, effectivement, en général, on parle de PTI, donc on s'imagine des gens oui. qui travaillent dans un, dans un univers oui. où ils sont seuls. Oui. Mais, oui. effectivement, enfin, personnellement, je m'attendais pas à voir ce, ce, cas de figure dans une industrie, donc là où on s'attend à un nombre de, de personnes élevées qui y travaillent. Et donc, si vous pouviez nous, voilà, nous raconter un peu cette application MB4. Oui, tout à fait. Donc, l'application a été effectivement adoptée par MBK Industries, donc du groupe Yamaha, et il s'avère que sur leur site, eh bien, leur site est assez vaste et donc très souvent, certains donc, travailleurs isolés dans le secteur de la maintenance se retrouvent seuls et ils ont besoin d'être équipés, d'être protégés dans leurs tâches. Ils utilisent l'application PTI Vigiap parce que tout simplement, ils recherchaient une alarme de chute performante. Ils ont utilisé d'autres solutions et malheureusement, bah, ces solutions euh, déclenchaient des alarmes intempestives. Et donc, avec la détection de, de chute donc, fine de NEO et bien les utilisateurs bah, tout simplement, ne sont pas déconcentrés par ces alarmes intempestives afin de limiter en plus euh, donc, les, les fausses alertes en cas de chute. Et une préalarme permet à l'utilisateur si de disposer d'un délai pour annuler l'alarme avant le déclenchement de la transmission au secours. C'est-à-dire que si jamais euh, donc, il y a un faux positif, on arrive quand même à réduire de près de 80% ces faux positifs, eh l'utilisateur a la possibilité d'annuler l'envoi de l'alarme. Et sachant quand même que, pour conclure, ce service est proposé sous forme d'abonnement, donc ben, pour information inférieure à 10 euros avec un système dégressif, il peut être adapté finalement pour tout type d'entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un grand groupe, je dirais que même une, une petite entreprise peut tout à fait utiliser l'application. Eh bien, bien entendu d'un point de vue de simplicité d'utilisation, d'un point de vue budget également, donc ça, ça peut être intéressant, c'est que du soft, c'est du, du, du SaaS, donc ça se déploie facilement et c'est que de l'abonnement. Et on peut effectivement avoir un, un dispositif grand groupe à petite échelle également. D'accord. Oui, sachant qu'après, de toute manière, il y aura une interface qui sera une interface, je suppose, oui. sur sur ordinateur, pour que les les personnes en charge de, de surveiller ou étant destinataires des alarmes puissent oui. pour réagir à ces à ces informations. Oui, c'est exa exactement ça. Donc, il y a une plateforme web qui est comprise en l'abonnement de l'application mobile de, de Vigiapp, qui est Vigicontrol, qui permet de superviser les travailleurs isolés, qui permet de paramétrer l'application, qui permet de définir des procédures d'alarme, de renvoyer l'alarme soit vers un centre de télésurveillance, soit euh, vers des collègues. S'ils ne sont pas devant leur appli ou devant l'interface web, pas de souci. Donc, l'alarme est reçue en multicanal, par SMS, par mail et via un appel vocal automatique. Eh ben voilà, une application en tout cas euh, tout à fait complète. Eldar euh, Fatakov. merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. InfoRisque, Info -risque. Info -risque. le podcast. Le podcast.